Salut à tous c'est armes puissantes et autres projectiles. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un pistolet pour les cours. Il lance des cure-dents, des... Des, cure des piquets à brochettes, enfin tout ce qui est euh, à ce diamètre là. Après la longueur on s'en fout un petit peu. Donc pour ça vous allez avoir besoin de scotch. Vous allez avoir besoin d'un tube euh, vide. Vous allez avoir besoin d'un élastique. Et vous allez avoir besoin euh, soit de deux feutres soit de deux crayons de couleur de même taille donc euh, au pif j'ai choisir les crayons de couleur vous pouvez vraiment prendre l'important il hein, n'y a vraiment pas de changement donc dessus vous allez mettre votre tube et vous allez tous scotter ensemble donc euh, devant euh, derrière et au milieu Je vais vous montrer comment ça fait à la femme. Non, non, j'ai oublié un truc. Il faut toujours que je un truc. Hein. Vous mettez l'élastique. Donc, n'importe, hein, vous mettez... Je vais qui va se retrouver scotché, c'est bon donc voilà et je vais le, donc scotcher le tout donc voilà, ça vous donne ça donc euh, j'ai un petit peu modifié le tout hein. j'ai scotché l'avant, l'arrière avec l'élastique ici et là je l'ai mis sur le côté l'élastique j'ai mis sur le côté, j'ai scotché qu'un seul euh, bout de l'élastique comme ça c'est parfait donc c'est simple, vous allez pour recharger, vous allez prendre votre cure-dent, vous avez fait une encoche. Et moi j'ai le conseil de mettre du scotch pour éviter que l'encoche s'agrandisse et casse-tout. Donc euh, vous prenez du scotch, vous prenez ensuite une pointe, comme celle-ci. Enfin moi c'est un combat, vous, vous prenez une pointe de combat et vous tassez le scotch au fond. faut quand même qu'il y ait un bout d'encoche. Donc c'est simple, vous allez enfiler là où vous allez laisser seulement un côté... Euh, vous allez scotcher un seul, euh, seulement un, un côté du scotch. J'ai du mal. Ensuite, vous allez prendre tout simplement votre scotch, euh, votre euh, élastique de l'autre côté. Et vous allez tirer. je vous tirer, plus normalement ça va loin. Donc, je fais un petit test. Parce que je ne l'ai jamais essayé. Bon, bon ça paraît d'être bon. Hein. Je vais placer le téléphone et je reviens. Donc voilà, je récupère piqué à brochette je mets le scotch euh, l'élastique dans l'encoche Grâce ce scotch ça va pas agrandir l'encoche donc c'est parfait et je vais tirer sur la petite boîte voilà c'est magique hein c'est très puissant donc je vous conseille de prendre un grand élastique pour éviter que ça se plante dans la peau donc, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites pas trop de conneries non plus en cours. Et tout ça, ça devrait y aller. Ça devrait aller. Bye. Ciao pour de nouvelles vidéos.